Pour certains, équilibre, ce n'est pas 50-50, 50%, -50, 50 vie perso, 50% vie pro, ça peut être 80% vie pro, à un moment donné, 20% vie perso, alors je parle en chiffres, mais ce n'est pas le meilleur, mais, et puis à un moment donné, bah, vous allez passer 80% de votre temps sur votre vie perso avec euh, votre bébé ou, euh, ou à grandir euh, votre fille, votre garçon, etc., vos enfants, et puis passer des super moments. Donc voilà, c'est trouver vous votre équilibre pour que vous puissiez... Euh, bah, perdurer dans votre business dans le temps. Real talk. Vous pouvez apporter énormément de valeur aux gens et au monde. Et bien, je suis accompagné de Sébastien de Margot, de Yannick, et il y a Kevin derrière la caméra qui va nous rejoindre. Et bien, dans euh... quelques secondes, parce qu'il doit se préparer après. Voilà. Et Kevin, tu es là. Hello. On a Margot qui commence à poser plein de questions et, euh, et en fait c'est hyper intéressant et du coup il faut que vous sachiez qu'il faut saisir tous ces moments-là hyper euh, enrichissants Du coup en fait on va laisser Margot poser ses questions parce que <rire> je trouve qu'elle a elle, elle, en fait elle a pris le rôle direct de la de l'animatrice, de la présentatrice et, et c'est juste génial Margot Ça m'intéressait Ça pour moi en fait Elle est au manette Margot en fait. quoi J'ai oublié de maintenant Je dit oui le conseil parce que tu m'as dit ça fait 20 ans que tu entrepreneur ouais. ça, ça, ça ça fait 3 ans et demi, 4 ans, donc je te disais, je te disais quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a que 4 ans et qui ne durait pas Voilà. Alors, moi, ce que, ce que je lui ai dit, euh, c'est trouver le meilleur équilibre entre sa vie privée et professionnelle. Bon, hein, de trouver vraiment. Euh...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 pour que vous puissiez euh, bah, perdurer dans votre business dans le temps il n'y a pas que ça mais je veux dire pour moi c'est un, un point qui est non négligeable euh, par la suite parce que c'est vrai que si votre famille elle n'est pas avec vous et elle ne vous soutient pas euh, en tout cas euh, bah, votre femme bah, à un moment donné ouais, ça risque d'être un peu compliqué euh, alors je suis d'accord avec toi hein, euh, mais je trouve que quand tu donnes ce conseil c'est pour des gens qui ont déjà une activité qui est lancée en fait parce que quand ah, oui. tu démarres euh, tu ne peux pas rester que là-dessus, moi, j'étais quand j'ai démarré, j'étais à 90% dans le boulot, quoi. Mais t'as gardé 10% Mais heureusement qu'il y avait ma femme, c'est vrai. C'est ça, c'est ce que je dis. Il y a des moments où tu vas être... Non, il y a des moments où je suis à 99% dans mon taf. C'est gentil, 1 Et 1% où, coucou, je ne fais même pas de bisous à ma femme, et déjà d'un coucher, Mais mes filles sont au lit, je ne les vois pas. Mais pour moi, tu as gardé un petit pourcentage, même si ça paraît rien sur le moment. Tu gardes un petit pourcentage. Et toi, tu ris parce qu'on l'a vu. Moi, je rigole ouais. en fait, mais je suis à 110. En fait, des fois, j'oublie de carrément de me laver ou manger, donc oui. c'est un, peu... un peu, le truc quand on est. Enfin, après, ça dépend des ambitions, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, si vous voulez avoir un gros business, un truc qui cartonne, oui, c'est énorme. Deux. Peut-être que toi tu arriveras plus vite que moi qui va mettre, je sais pas, en parlant Ah temps bien temps. sûr C'est une histoire de durabilité moi ouais. je vais pas ouais. attendre 20 ans pour que ça se passe. je veux que ça se fasse quand même un peu plus vite. Et ouais, ça c'est une histoire tu vois, parce que, euh, Kevin, euh, c'est quelqu'un que j'admire, que, que j'admire, que je hais, parce que pour moi, il est... Je te mais suis avis, vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait des haters sur moi, <rire> voilà, non, mais mais dans vrai. ces vidéos, on moi. En parlé, en les... On en a déjà parlé, en plus. On en a déjà parlé, je t'ai déjà dit que j'avais une énorme jalousie par rapport à toi, et mais, tu vois, t'es à fond, et, euh, et je trouve ça juste admirable, quoi. Mais mais il moi, est brillant, je... il est beau, il a une voix de fou, attends, c'est chiant. On devait parler, de... est on devait est parler avec Margot l'origine. De... Remboursé, paye Kevin Ouais non, mais voilà, tu euh, as lancé un vrai sujet, je ne sais pas après si tu as une réflexion. Sur... Non, moi, sais, effectivement, si tu veux durer ouais. dans le temps, pour moi, ouais, en fait, voilà. Alors, je... évidemment, la, la dimension personnelle, pour moi, est très importante. Ouais. C'est un petit peu comme une fusée, tu sais, une fusée elle crame 90% de son kérosène au décollage. Ouais, une fois qu'elle est elle dans la stratosphère, après, elle fait des ajustements. Donc, je pense que cet investissement, ce surinvestissement de départ nécessaire, il le faut. C'est comme, tu sais, une... une... Je peux pas démarrer timidement quand tu démarres en fait, selon moi dans un avion. Non business. mais je confirme. Je confirme. Et, et, je confirme. Et, et, et, et on est, est d'accord là dessus complètement... dire que tu sais que quand quand tu un, un avion au décollage, en fait, euh, t'as pas, je veux dire le capitaine en fait, il envoie les gaz comme mais ça, ça dis, un petit peu, il met 10 il dit alors on va rouler la piste. Chut. Non non, il y a le copilote qui dirait mais, capitaine, mets les gaz d'entrée. Non Là on va prendre les les, les, les platanes d'en face c'est une évidence. Donc ils appuient à fond en fait et, et je crois qu'au début c'est nécessaire. Après il y a une seconde dimension qui pour moi est importante, c'est la dimension d'éthique dans ce que tu fais en fait moi on parle beaucoup ouais. euh, c'est à dire que mais je... ta vision aussi parce que tu en parles avec ouais. des mots différents et... mais disons que, que je ah, crois que l'excellence en tout cas que tu vas mettre dans ton produit euh, euh, fait que tu vas et, et les valeurs que tu vas mettre dans ton entreprise euh, qui sont très fortes en fait vont faire que tu vas pouvoir ouais. durer dans le temps en fait. d'accord avec vous les gars mais c est, c est, c est... moi je trouve personnellement je suis désolé mais je trouve que c'est vachement déconnecté du, du terrain quoi, quand on parle de valeurs et des trucs comme ça avant ah, que je me trompe mais peut-être que justement. Non, pas je veux dire. Tu je... pas, pas mis les valeurs. Je pense que toi, tu les as mis naturellement parce que tu les as mis <rire> <un> très simplement <rire> <incroyable rire> à ouais. ouais. Et que du coup, il y a un débat, excusez-moi. C'est hyper important de le faire. Non, parce que les toi, tu as faire. mis tes ouais. valeurs, toi, tu t'es levé un matin en fait, et tu as trouvé ton why. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Tu as dit putain, c'est ça que je veux faire. Allez, j'y vais, feu à volonté. Mais les gens qui te regardent, ils ne sont pas nécessairement là-dedans. Ils se cherchent encore. Mais je pense que tu n'en as même pas conscience. C'est naturel chez toi. Parce que tu es arrivé à un niveau où tu n'as pas conscience, en fait, tes valeurs, tu les fais automatiquement. Et toi, tu n'as pas, pas dire, de valeur en Je vais te dire, -ce que je, je, je vais être très s'en en fait. Mais non, mais, non, mais Léandro, je... pas avoir de valeur, c'est si avoir des valeurs. Ouais, manière, okay, donc. Tu ouais. dis, pas de valeur, je m'en voilà, Mais ce qui est faux, parce que, je, je, je, pense te pense dire, que je prends l'exemple de moi très honnêtement, c'est croisé à des événements ou autres Je n'avais pas d'affinité particulière avec toi, on s'est croisé toi, puis je pense que ça doit être. On se regardait, ok, on se voyait, je voyais que tu faisais ton bonhomme de chemin, c'est top, tout ça. Quand j'ai entendu parler de toi d'un point de vue professionnel, en fait, moi je voyais de toi, en fait, quelque part d'extérieur. Quelqu'un qui, euh, professionnellement, était « je prends du cash, je prends mes trucs, et puis voilà ». Sauf que j'ai appris, moi, par rapport à plusieurs clients que tu as eu qu'on m'a dit que ce mec-là, en fait, était ultra focalisé sur la satisfaction client. Et en fait on m'a dit, as ce mec là il t'appelle, si tu as un problème en fait il vient te voir et tu te dis, attends vous avez un problème là, il est très professionnel, très sérieux dans ce qu'il fait Mais donc toi tu mets beaucoup d'éthique à ce que ton entreprise délivre du bon travail Et effectivement n'importe qui d'autre que tu, que tu peux trouver en fait qui sont dans le monde de l'infopreneuriat ou dans d'autres oui. mondes Parce qu'il y, y a des mauvaises pratiques partout, vont te dire, bah, moi je vends, j'ai les techniques de marketing et je fais, je, je fais ce que j'ai à faire et je m'en fous Mais c'est ok moi, aussi que... tu vois ouais, c est... C est, c est okay. Pour mon système de valeur interne c'est pas ok Oui voilà Mais, mais en soi euh... ben, moi, moi ça me dérange dans le sens où oui. en fait je pense que ton marketing ne doit pas être euh, au service de ton porte-monnaie mais au service d'un message ou d'une valeur forte que... en fait ah, oui. et, donc, et du, coup... la base du marketing oui non mais c'est ça mais c'est que euh, moi je, je me définis pas comme un marketeur pas du tout en fait moi je dis j'ai quelque chose à livrer j'ai un pourquoi fort j'ai envie de livrer aux gens j'ai envie d'éclairer en fait et de pas forcément de briller moi et de me faire briller moi tu vois et donc du coup je mets oh. mon marketing au service de ma mission mais pas le contraire, Tu as des gens qui se servent du marketing pour vendre n'importe quel. Il y a un marché, c'est quoi ça Tiens, ça je peux te le vendre. Je le mets mais dans la machine marketing et évidemment. je le vends. Tu ça, tu... Se vends tu... ça se vend Non, ça se voit, tu le sens. Au bout d'un moment, il y a un stop. Pour toi. quelle raison aujourd'hui, euh, Gunel Paltrow et le chanteur de Coldplay ouais. appellent leur fille Apple Et pourquoi ils l'appellent pas Samsung C'est ouf, je savais même pas. Non, mais ils ont appelé leur fille Apple, c'est non du marque. dit, ouais. t'appelles ta fille Apple. What? Parce qu'il y a autre chose. Il y a un supplément de dans les produits d'Apple que tu n'as pas ailleurs. Pourquoi Parce que qu'un se focalise marché, il y a un marché, on va le suivre. Et l'autre il te dit, ben, j'ai un pourquoi, j'ai fait des trucs dans mon garage au début, j'avais zéro savoir-faire. Et j'ai kiffé en fait vraiment faire ben, ce qu'on ce que, ce que, ce qu faisait parce qu'il y avait du cœur dedans. Et voilà. Et je crois que nous, on est dans un milieu en fait, où on travaille sur nous, notre branding. Beaucoup, tu vois, alors t'en as des grosses entreprises société, je suis OK avec ça. Il y a des marchés, il y des... C'est ok, ça marche aussi. Mais nous qui travaillons sur notre branding, on est obligé de travailler sur notre envie, sur notre kiff, tu vois, parce que sinon, euh, c'est ce que ça fonctionne. Euh... Enfin, ça coup me coup paraît temps compliqué temps. quoi. Oui, Donc, coup toi, coup. pour moi, en gros, es l'exemple type du mec à a trouvé réellement ce pourquoi tu étais né. Tu étais dans ce milieu justement de la formation, tu maîtrisais ce métier-là. Tu sentais que tu étais sur, comme sur un piano là-dedans. Tu t'es dit, putain, c'est ça qu'il faut que je fasse. Tu t'es levé, tu as trouvé des, des leviers marketing. Tu t'es dit, bon, on y va, tu as pris quelques formations, tu t'es formé, tu as cartonné. Normal, ton pourquoi, elle était déjà là. Mais les gens qui te suivent, à mon sens. Ah non, non, mais. Ils ouais, ses yeux, ils je suis je sincèrement vrai. perturbé parce que je m'attendais pas à entendre ça. Et, et, et je leur dis, parce que je le dis souvent en vidéo, il y a tout le monde le dev perso, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Mais là, je suis obligé de dire Ouais, ça m'a touché ce que tu dis là. Mais euh, vraiment, c je, je suis un peu sans voix, tu vois. je ne sais pas à quoi te répondre. Oui, mais, non, du coup, on va mais, mais parce que, que t'es pragmatique t'es un mec pragmatique et c'est ok tu vois t'es es pragmatique tu dis attends les gars bon alors euh, hey, les gars euh, tu mets un pied devant l'autre et tu fais pas chier tu vois mais sauf que les gens des fois ils sont en déséquilibre ils savent oui. pas ce qu'ils veulent vraiment faire ou autre et, et pour moi si t'arrives à enchaîner et à faire les choses fluidement comme ça facilement c'est que t'as trouvé en fait. Oui. Sinon, t'aurais pris, pris de des tomber. échecs, à mon avis. oui, mais moi, je suis tombé et je me suis même fait mal en me rendement. Oui. oui, mais tu t'es relevé. J'ai Kevin Anno qui me donne des coups de pied euh, magiques. On peut terminer sur un truc, c'est que Yannick m'a sorti une, une phrase, hein, je crois que c'est sur scène un jour, c'est que lui, il y a un ego un peu surdimensionné, par contre, il s'en sert pas pour pour se mettre de la lumière sur lui mais pour illuminer les gens qui sont autour de lui pour, pour les mettre en lumière en fin de compte et je trouve que c'était une, une super phrase je me souviens plus de la phrase exacte mais c'était énorme tu euh, t'en souviens peut-être oui, non c'est un truc dans ce style c'est un truc de votre ego pour faire briller les gens On pour leur des mettre la lumière voilà. je trouvais ça magnifique mais ton ego servit une mission tu es quelqu'un de magnifique putain proche Merci. Putain, sérieux vous, merci. Merci. Là, ça me... Euh... Ah, ça y est, là, il ouais, a je... réalisé, connecte les points, là <rire> <parce> que... <rire> Ouais, non, mais on se rend pas compte Sincèrement, moi, je pense que je suis un peu trop dur avec moi-même, un peu trop dur avec le boulot, un peu trop dur avec les objectifs... On est souvent trop exigeants euh... sur ce... Et, euh... ça, ça, ça, ça. Et euh... On s'entraîne tous les concours. Complexe de... Non, l'expert. Ouais, l'imposteur. En tout ok c'est intéressant. Top, merci, merci. Vous avez eu l'occasion de, de voir des choses qui m'ont changé, euh, euh, changé, qui ont eu un débat qui a été vraiment profond. Franchement, euh, je te remercie. Merci d'avoir participé au débat. Merci, Margot, d'avoir posé est cette question. question, oui, est question. Elle, est brille, elle est toulousaine. Elle est toulousaine en plus. Hein. Et oui, personne oui, n'est parfait. Euh... <rire> Mais en tout cas, vous voyez, je veux dire, il faut que vous vous rendiez compte aussi de la... Enfin... Quand vous regardez cette vidéo, vous vous avez dit, ouais mais ils se connaissent et tout, c'est, ben, euh, pas du tout, Margot, elle n'est pas ah, ouais, vu est... on l'a vu passer, la on l'a vu, oui, on ne s'était jamais parlé, on ouais. nous on s'est parlé tout à l'heure, ouais, mais c'était hein. vraiment rapidement. Et Yannick, pareil, Yannick il l'a dit, on faisait que se croiser, Kevin okay, je le connais et il sait combien je l'apprécie, malgré le fait que je le déteste, mais tout le monde déteste Kevin tout le monde déteste Kevin il est trop beau déjà mais déjà le mec il est beau il a une voix de fou il réussit il est successful c'est énorme ouais c'est énorme mettez des pouces bleus il a une détermination le mec si vous êtes d'accord si je suis beau mettez des pouces bleus vous mettez des gros pouces pas beau là les têtes méchantes. dans les commentaires, moi je trouve pas si beau que ça mais je vais y avoir le droit mais c'est ok moi je préfère celui en droit Ouais, ouais, ça. il faut faire Margot en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo likez commentez taguez vos potes passez là Partagez-la sur les réseaux sociaux, peu importe où vous la partagez. Yes. En tout cas, sachez qu'il y avait Margot Klein sur la vidéo, messieurs dames. Il y avait oh Sébastien Rivière sur la vidéo. Il y avait Yannick Alain sur la vidéo. Il y avait Kevin Anot sur la vidéo. Il y avait Anno. Léandro sur la vidéo. Kevin oh Anot. Kevin Anot. Okay. Et, et, et moi, même Léandro, oh Losaïque. <rire> Fait. Et vous voyez comment on s'éclate et comment vous pouvez vous éclater avec nous aussi. Donc n'hésitez pas si vous nous croisez un moment. Margot adore les licornes, Sébastien adore le chocolat, Yannick adore l'amour, Kevin adore adore ah, que le, euh, business. le business. Et moi j'adore euh, qu'on m'offre des glaces quand même caramel Sunday McDonald's. Okay. Merci okay. à bientôt. Ciao ciao. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.